Bonjour la famille, <rire> il est tôt, mais là je commence à être, euh, dès le matin, euh, fatigué, fatigué par l'attitude des gens, mais vous êtes fous les gens, il y a des gens, c'est des grands malades dans leur tête, c'est un truc de ouf. Bonjour à tout le monde, Là, bonjour à ceux qui disent bonjour, merci de partager, là parce que je vais envoyer, euh, non pas du lourd avec la voix, mais là va falloir se détendre un petit peu les gars, va falloir se détendre un petit peu parce que les énervés du clavier là... Euh, vous commencez à me gonfler, quoi. Quand on appelle à la tolérance, à un moment donné, vous allez ouvrir un dictionnaire et essayer de vous renseigner ce que ça veut dire le mot tolérance. Ça ferait peut-être un peu du bien, quoi. Parce que vous êtes les premiers à vous faire chier dessus, vous êtes les premiers à chier sur les autres, et après, vous venez vous plaindre. D'accord Donc, je laisse le genre arriver, et on va s'expliquer. On va s'expliquer. D'ailleurs, je vais me lever, ça va me faire du bien, je vais marcher un petit peu. Bon, alors on va commencer à tous les énerver des, des, des réseaux sociaux là, d'accord, à tous les à tous les, les frappadingues du clavier là qui viennent s'exciter sur les commentaires, euh, on va se détendre 5 minutes les gars, on va se détendre 5 minutes, d'accord à tous les puristes bas du front qui viennent m'emmerder parce qu'ils pensent que je suis... Alors c'est marrant hein, parce que Rodriguez c'est un leader quand ça vous intéresse. Hein. Alors je m'adresse aux gens qui sont un peu cons hein, sur les bords, je m'adresse aux gens qui sont un petit peu mal euh, euh, malpolis, qui sont insultants. Alors oui, moi aussi je vais me permettre de les, de les traiter de cons, prends, je prends cher depuis 48 heures. En soi ça m'empêche pas de dormir mais on va essayer de rétablir un petit peu les choses parce que ça commence. Ça me gonflait sérieusement. Euh, alors, Rodriguez, c'est un leader quand ça vous intéresse. Hein. Rodriguez, c'est un leader quand, ça vous, quand vous le sentez bien, quand vous vous retrouvez le cul dans la merde et quand vous avez envie de passer un message. Hein. Puis alors, Rodriguez, c'est un porte-parole quand ça vous intéresse aussi. Hein. Ah ouais, Rodriguez, c'est un porte-parole quand ça vous intéresse. Alors, Rodriguez, c'est un porte-parole quand il doit demander à voter Le Pen. Par contre, c'est un ferme ta gueule quand il va demander autre chose. Hein Rodriguez, quand il va dire on va faire une manif à tel endroit et on va se réunir tous les gilets jaunes et pouvoir discuter, on va lui dire ferme ta gueule, t'es pas un leader. Mais par contre, quand Rodriguez, il demande à ne pas appeler à voter Le Pen et que les gens puissent se démerder entre eux, d'accord Quand il donne sa propre position, là par contre, Rodriguez, il aurait fallu qu'il soit un bon leader et qu'il aille dans le sens des gens qu envie, que les gens ont envie d'entendre. Mais vous êtes sérieux ou quoi les gars ça fait trois ans que vous écrasez n'importe quel mec qui ose prendre la parole, ça fait trois ans que vous lui chiez dessus, ça fait trois ans que vous me chiez dessus, vous avez chié sur tous les leaders. Et là, aujourd'hui, ça vous intéresse d'en avoir un, mais comme il ne va pas dans votre sens, vous venez lui chier dessus. Vous n'avez pas compris quoi sur le live Je ne vous ai pas dit ce que vous avez à faire, je n'ai pas dit ce que les Gilets jaunes devaient faire, j'ai dit ce que moi, j'allais faire. Vous n'êtes pas capable de comprendre quoi, politiquement parlant Marine Le Pen, c'est pas mon bord, Macron, c'est pas mon bord, d'accord familialement parlant, Le Pen c'est pas mon bord, à un moment donné je vais pas donner ma voix ni à l'un ni à l'autre, fin de l'histoire, vous êtes là à tous dire tout sauf Macron, d'où au premier tour vous m'avez entendu dire tout sauf Macron, le tout sauf Macron on l'avait testé aux européennes il y a trois ans en arrière, on avait pris des grosses claques dans la gueule, vous avez pas compris quoi à un moment donné de faire le bilan et d'aller voir un petit peu ce qui s'est passé dans le passé pour pas répéter les mêmes conneries Non mais vous êtes sérieux quoi La tolérance même moi, j'arrive à, à tolérer des lepénistes aujourd'hui, à discuter avec eux, à débattre avec eux, et essayer d'échanger des points de vue, et peut-être les convaincre ou nous convaincre ensemble qu'il y a un problème. Et vous venez ici, chier sur la gueule des gens, mais vous vous prenez pour qui Vous vous prenez pour qui Faites ce que vous avez à faire, les gens. Vous êtes responsable de votre destin, vous êtes responsable de vos actes. Arrêtez de faire payer aux uns et aux autres ce que vous n'avez pas compris, ce que vous n'arrivez pas à faire ou ce que vous n'arrivez pas à construire. Ouais, j'en déçois beaucoup, et alors Moi aussi je suis déçu, moi aussi je suis déçu, moi aussi je suis déçu qu'au premier tour les gens n'ont pas fait ce qu'il fallait à faire, et je suis venu chier sur personne, moi, je suis venu porter la responsabilité sur personne, les gens sont capables d'écrire « à cause de toi, à cause de toi, Rodriguez. Oh, Macron va repasser, à cause de toi, Rodriguez. Non mais à cause de moi quoi, je suis le seul à voter dim euh, dimanche Je suis le seul à voter, moi, dimanche Mais portez vos couilles Portez vos couilles Mais là, c'est même pas une question de troll, hein, parce que j'ai fait la différence entre deux types de personnes, entre les Penistes qui, aujourd'hui, euh, sont purs et durs et l'ont voté pendant 40 ans, et ils font ce qu'ils ont à faire, je m'en bats les couilles, et ceux qui vont voter Le Pen, parce qu'aujourd'hui, ils en ont marre. Le problème, c'est que la haine n'est pas bonne conseillère, d'accord Le problème, c'est que... À un moment donné, c'est pas faire n'importe quoi pour éviter de refaire n'importe quoi. Et peut-être la différence qu'il peut y avoir entre l'un et l'autre, c'est qu'au pire, on sait qu'on connaît la méthode de fonctionnement de, de, de Macron. Alors je vais juste aussi répondre à un argument que j'entends beaucoup. Ouais, mais Marine Le Pen, elle veut le RIC. Ouais, génial, elle veut le RIC, principale revendication des gilets jaunes. Déjà, les gilets jaunes, ils voulaient bien bouffer avant le RIC, parce que le RIC, ça se mange pas. D'accord Mais dans l'absolu, vous m'expliquez là vous m'expliquez là tous ceux qui me viennent avec cet argument pourquoi elle ne veut pas du RIC révocatoire. Vous savez le RIC révocatoire, c'est-à-dire que quand le mec fout la merde, on a la capacité de pouvoir le dégager. D'accord Ça c'est marrant, hein Le ric révocatoire, ça l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas. Ok Alors je le répète, moi c'est blanc-bonnet et bonnet blanc. Fin de l'histoire, l'un ne vaut pas l'autre. L'un porte une jupe, l'autre rêverait de porter une jupe. C'est tout les médias, les médias, les médias qui chient sur la gueule aujourd'hui de Le Pen, qui l'ont encensé avec Zemmour pendant des mois et des mois, qui en ont fait des stars, vous vous rendez compte Elle aime les chats, l'autre il aime la bière et ceci, ils en ont fait des stars Et aujourd'hui ils viennent lui chier dessus Intéressez-vous au vrai combat, venez pas chier sur la gueule des gens, vous emportez la les responsabilités à d'autres. Vous êtes responsable de votre vie, vous êtes responsable de votre vote. Et combien même vous êtes dans l'isoloir, personne ne sera derrière votre cul pour savoir ce que vous avez mis dans l'enveloppe. Donc vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors maintenant, un peu de respect, un peu de calme, d'accord Soyons cordial un petit peu, essayons de nous exprimer, essayons de nous comprendre. D'accord Parce que là, la seule chose qu'ils ont réussi à faire, et bravo à eux, hein, c'est de bien encore foutre le bordel, de bien diviser les gens. Hein Même ceux qui marchaient ensemble, quelle que soit leur couleur politique, à partir du moment où ils intégraient le mouvement des Gilets jaunes, savaient pourquoi ils se battaient, sans y mêler leur propre politique. Le frigo, le bien-être de tous, le fait que les Français soient heureux, qu'ils puissent avoir du travail. Il n'y avait aucune couleur politique qui rentrait en ligne de compte. Et là, vous êtes tout en train de faire tout éclater, tout un mouvement pour pouvoir proposer vos propres idées. Il y a un combat à mener. Que ce soit l'un ou l'autre, il y aura un combat à mener. Alors au lieu de vous concentrer sur la connerie qui vous anime, essayons de nous concentrer sur le combat qui va nous animer encore pendant 5 ans, que ce soit l'un ou l'autre, et que ce soit quelle que soit la personne, parce qu'ils ont un projet bien défini. D'accord En tout cas, moi, je ne viens pas chier sur la gueule. Aujourd'hui, je tolère, je tolère que des gens qui ne sont pas du même bord politique que moi, hein, que des gens qui ne sont peut-être pas forcément en accord avec ce que je peux dire et ce que je peux faire, de pouvoir s'exprimer sur la page, sans forcément les censurer, sans forcément les dégager. Vous voyez, ça c'est le mouvement des Gilets jaunes qui m'a appris ça pendant trois ans. De savoir discuter, de savoir, discu de, de savoir entendre, de savoir proposer, de savoir mettre sur la table et de proposer des débats. Alors si vous n'avez pas de respect pour ce que j'ai choisi de faire dimanche, ayez au moins du respect pour ça ceux qui sont contre moi, parce que vous pouvez vous exprimer sur, sur une page, tant que, vous soyez, tant, que vous, tant que vous êtes correct, cordial, et tant soit peu tolérant, malgré vos idées politiques qui ne sont pas les mêmes que moi, vous pouvez vous exprimer sur cette page. Alors retrouvez un petit peu votre politesse que vous avez su tenir pendant trois ans. La déprime, la colère, la haine n'est pas bonne conseillère. quelques commentaires voilà c'est tout ce que je demande un peu de un peu de respect un peu de respect même si on n'est pas d'accord en tout cas j'ai pas de je sais ce que j'ai fait pendant trois ans, et j'ai pas besoin de me justifier. Maintenant, ceux qui sont pas contents, faites ce que vous avez à faire. En tout cas, la famille, euh, on va tenter d'aller sur Paris, parce que très compliqué de se rendre sur Paris. On continuera de manifester, on continuera de donner de la voix, quel que soit celui qui, se, qui gagnera, quel que soit celui qui se présentera, quel que soit celui qu'il faudra dégager, parce qu'à un moment donné, est-ce qu'ils vont savoir répondre à nos questions Ça, je suis pas certain. Réfléchissez à ça, avant de vous prendre la tête. D'accord Parce que les Gilets jaunes, c'était la fraternité, quelles que soient les idées politiques, pour le combat que l'on menait. Aujourd'hui, la, fra la fraternité, elle, elle vient de se fracasser contre un mur, parce qu'on est en tous en train de se battre, on a l'impression que c'est un match de foot qui va gagner la partie, pour qui on est, on a des supporters, non, mais on est où là On est où De toute façon, en plus, les gens s'énervent, tous ceux qui fréquentent la page depuis 3 ans savent très bien que je ne suis pas Marine Le Pen. À un moment donné, je vais aller à l'encontre de ce que je pense et de ce que je suis. Et moi aussi je me regarde dans un miroir le matin, même si j'ai une sale gueule, j'essaie de me rendre un petit peu beau pour pouvoir être présentable devant les gens. Et la personne que j'ai en face de moi le matin, j'aimerais qu'elle, me... que je puisse être cohérent avec ma conscience. Donc après que je puisse décevoir les gens, je peux l'entendre, mais au moins je suis cohérent avec ma conscience, ça c'est une certitude. Voilà la liberté de chacun. Exactement, Mamar, la liberté de chacun. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire, de porter la responsabilité de ce qu'il fait, sans forcément venir faire chier l'autre. Et voilà, regardez, arrête ton cinéma, les gilets jaunes, pour moi vous n'avez pas appelé à voter Mélenchon, mais on n'a pas des prérogatives à appeler à voter pour qui que ce soit, on est qui, on est quoi, on n'est pas des porte-parole, on n'est pas des leaders, J'ai pas à te dire qui tu dois aller torcher, pour qui tu dois aller voter, ce que tu dois manger, prier ou aller faire du sexe, non mais vous êtes sérieux les gens Enfin bref, pensez ce que vous voulez. Je vous demande juste d'être correct. Même si vous n'êtes pas d'accord avec qui que ce soit, moi le premier, je vous demande juste d'être correct. Voilà, de ne pas vous insulter et d'éviter d'insulter tout le monde. Parce que pire que, y a pire que les coups, il y a les mots. Bref, je vous fais un bisou la famille. Ouais, alors j'aime bien. Ouais, Jérôme, t'as un influenceur, t'as une forte influence. Bah, vous verrez ce que je me prends dans la gueule, parce que, qu'est-ce qu'on essaye de m'influencer, moi aussi Truc de dingue, hein. Truc de dingue. Parce que moi aussi, on essaye de me convaincre. Moi, j'essaie de convaincre personne. Faites ce que vous avez à faire. Réfléchissez, avant tout. Bisous la famille, prenez soin de vous, et euh, on se voit sur Paris si j'arrive à m'y rendre. À tout à l'heure. C'est ça, arrêtez de mettre la faute sur les autres. C'est sûr on y arriverait mieux.